Votre silence est impressionnant C'est pas, pas ce qu'il qu implique euh, Nous sommes ravis d'être avec vous On est avec vous depuis le début de la journée Plus ou moins discrètement On était annoncé sur le programme Donc on peut pas faire la surprise euh, On a passé du temps en atelier J'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé Parfois on tendait une oreille Parfois elle était très proche de vous Parce qu'on n'entendait pas bien euh, On a une mission qui est extrêmement délicate Et compliquée je dis ça comme ça, si c'est pas bien ce qu'on fait après, j'aurais déjà positionné les choses. Euh, c'est que vous n'étiez pas toujours tous ensemble, euh, voire vous n'avez été vraiment ensemble que la petite demi-heure qui vient de se passer et celle de ce matin, vous avez été répartis en atelier. On a la lourde tâche de restituer la journée, aussi bien le fond que la forme. Euh, on va le faire en une vingtaine de, de minutes, ce qui va nous amener un peu après 17h, si vous voulez bien rester dans la salle. On espère que vous n'allez pas partir en cours de route, ce sera signe que ce qu'on fait est bien. Mais comme ce qu'on va faire est improvisé, on n'est absolument pas sûr que ce soit bien. On a une grande habitude à la prise de risque et à l'échec. Euh, et donc, euh, pour être sûr d'en avoir, on va vous demander de nous applaudir avant. Effort fort d'imagination, nous sommes au théâtre. Ça va bien Ah c'est bien, c'est bien qu'on fasse cette petite réunion là. Parce que... non, faut faire un point parce que là franchement... Euh... Qu'est-ce qui... Il est pas là Didier Il va venir après mais... Euh... En fait quand j'ai provoqué la, le, la réunion là, c'est parce que... Euh... Tu sais, il y, y a encore eu une merde en fait là, vendredi dernier. À ouais. la sortie de la maison des jeunes. Oui. Il y a le petit Kylian, tu sais, celui qui est, qui est un peu... Euh, qui a déjà des problèmes dans la vie, il a des, déjà des problèmes Kylian. Oui. Bon, déjà, Ça peut... enfin Kylian quoi. Donc, alors... Il euh, y a une bagarre. Oui. Il était au milieu, il s'en est pris plein la gueule. Et il y a, a l'autre bruti là de, de, de celui qui une, euh, Edward. Edward qui a oui. filmé. Oui. Avec euh, tu sais cette application là qui envoie en direct là. Ah euh, euh, euh, Snapchat. C'est ça. C'est ça. Oui. Et voilà. Et ben euh, il a filmé en direct, c'est passé en direct. Ça fait un effet boule de neige. Et j'étais même pas encore au courant que la communauté de communes l'était, donc Salut Didier. Salut, ça va Ça va Salut. Ça va bien Mais ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai des, des gros problèmes dans, de mon côté. Euh, mais alors moi, c'est plus par rapport à la théorie du complot. Oh putain, elle m'en parle pas. Moi. Oh là là, mais là, il là, y en a un qui a réussi à convaincre tout le monde que Armstrong n'avait jamais joué de trompette. Oh. Alors qu'il y a des images, hein. il y a des ben, concerts, oui. il y a pas y de y concerts. Et toi, non, non, Didier, t'as pas. Ça va, toi Hein T'as pas de problème plus que ça, enfin, ça roule Non, non, puis maintenant j'arrive au boulot à 11h, comme ça toutes les merdes d'avant 11h, je ne les ai pas. <rire> d'accord, parce ouais. que je me disais, ça, putain, d'accord. Oui, ouais. mais, mais bon dis-le, mets-le dans la note, enfin, tu vois, que c'est un moment où je Oui, non, mais c'est pas, pas faute, j'aurais dû vous bah, dire. Parce que du coup, je galère un peu. Comme Moi, ça, j'ai le temps d'acheter West France, de bouquiner, etc. Tu sais que tu peux retrouver tout ça sur une application Ouest France, via ton smartphone. Tu parles à Didier, là. Ah oui Ouais, mais j'ai essayé. J'arrive à pas envoyer la... des SMS. Ah, pas la... Je peux appeler le 18, le 17, mais j'ai pas de... Ah, par contre, y a une... vous avez entendu ça Je l'ai vu moi, sur le site de la mairie de Nantes. Il y, une... y a une biennale. Tu sais la biennale de, de... de l'éducation Ah oui C'est la sixième, là. Mais c'est ça, c'est ça que tu dis. Devrais... Moi, je vais y aller parce que clairement, je sens que je, je perds pied, là, en fait. Ah ouais. Je me pensais jeune, je ne le suis plus. Bah, tu nous aurais deux, y y tout dit tout tout que tu n'étais plus jeune. Hein. <rire> oui, mais là, tu vois, j'ai vraiment une confirmation qui vient de l'extérieur qui, qui est tout aussi désagréable à comprendre et à entendre, mais ouais. je ne suis plus dans le coup, et donc, moi, je vais y aller, en tout cas. Mais oui, mais on va y aller tous les trois. C'est jeudi. Non, mais moi, je peux pas, je dis. Oui, pourquoi tu ne peux pas C'est un truc. Bah, tu as nu et... et puis, puis, tu euh, non, mais si tu veux, moi, <rire> je suis... Mais c'est bien, vous, parce que vous êtes... Vous êtes jeune, vous êtes tonique, vous avez... Vous avez la... vous voyez devant et vous voyez des choses. Euh, moi, je suis dans le présent. Je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'ai fait beaucoup de formations. C'est une fuite, ça, Didier. Bi... Mais c'est pas une attention, fuite, attention, Didier. Là, tu es train de tomber dans de l'abandonnisme. Fais attention de ne pas faire preuve d'électronique. <rire> <rire> et... Quand t'as regardé Asterix, toi, hier. Non, non, non c'est des termes. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes aussi un petit peu avec ton époque. Mais ça, t'apprends rien dans ces trucs-là. Enfin, c'est sans doute sympa, mais. Mais si, t'apprends. Bah, vous y allez pendant ce temps, je travaille. Ah non, non, attends, a... pas quoi. C'est en fait. C'est sur quoi Ben, ce, sur l'information Des jeunes Oui, ben, mais, je, oui, mais est-ce que, est que Kylian il lit West France Non Non Est-ce Edouard... que Kylian il sait lire déjà Non Mais <rire> ben, oui, je sais, mais du coup comment on fait, tu vois Tu vas venir avec nous, Didier À deux forces comme ça Oui ouais. le, euh, le, Toi t'as besoin des jeunes, et le jeune il a besoin de toi aussi Et, et pour ça il... C'est il... beau ce que tu dis tu ben, oui ris. Parce que euh, le jeune, euh, c'est bien beau de l'entendre, mais il faut aussi l'écouter c'est hyper beau ce que tu ah dis, oui, c'est même comme ça Tu sais que t'aurais pu faire plus qu'éduc, qu hein, si t'avais poussé un peu les études. C'est où oh Je sais, mais c'est la passion, c'est la passion, tu comprends C'est euh, au lycée Mandela. Ah à Beaulieu. Des doudounes mais il n'y avait plus de budget. Est-ce qu'on peut avoir un gilet plutôt qu'un sac Un sac euh, euh, euh, Non, c'est le mien. Qu'est-ce qu'on en fait alors euh, désolée, je suis désolée, je trouve ça très bien de dire « on a fait un lycée ouvert ouais. ». J'entends, j'entends, j'entends, mais juste, non, enfin, non. non. Non, mais c'est depuis un an qu'on a installé les nefs avec l'éléphant, ils construisent tous sur le même modèle. Ouais. Donnez-moi votre gilet. Ouais, on a encore perdu quatre lycéens la semaine dernière. <rire> Hypothermie. C'est un ouais. délire. C'est à l'intérieur, vous allez sur la droite, il y a un petit accueil café, il y a un listing pour récupérer euh, votre euh, badge. Il y a un petit ticket pour manger à l'intérieur. Ah, Mais attention, c'est un seul pain par personne. Ouais. Parce que par contre, quand moi sur le perco, c'était joli. Le... Ah, c'était joli sur ça C'est des stalactites de café. Oui, c'est pas ici. Quelle idée de dé... pourquoi ils démarrent à 9h Ils sont malades J'ai mis le réveil à 7h45, moi ce oh matin pour non, venir. ça pique hein Oh la vache Moi j'avais pas fait ça depuis la dernière fois, je crois que c'était pour mon bac. Je me suis levée tôt. Ouais, c'est en quelle Et salle C'est en quelle salle du coup Bah ça doit être là où ils font la plénière, euh, faut... Oh non, je crois qu'il faut sortir dehors. Ah non, j'ai regardé pas dehors Pas oh, <rire> bah, quoi que dehors, il fait peut-être plus chaud qu'à l'intérieur du truc. Euh, je, je sais pas où c'est. Bah, euh... bah, installe-toi là. Pas bah, ça a l'air là non on est en voilà, n'hésitez pas à vous installer. Voilà. On est, en retard. Pardon, hein, pardon. est pardon. Il est 9h45, donc comme on doit démarrer à 9h, on va commencer. <rire> tant pis, voilà. Euh, tant pis pour les retardataires, on prendra un petit peu de retard. Euh, voilà. Bienvenue à tous, hein, c'est un plaisir de vous avoir ici, c'est quelque chose d'important pour nous. Euh, alors, cette année, on a décidé de fonctionner un peu différemment de d'habitude. Euh, et pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est un peu serré. Euh, voilà, on n'a pas invité tous les partenaires. Euh, juste dire un petit mot, simplement, euh, un petit mot vidéo. T'es prêt C'est pour, euh, pour la biennale. Bon, très bien. Attends. <rire> Mais, es... Attends. Attends, attends, attends, c'est pour la biennale, t'es prêt Oui, là ça va ouais. Oui. T'es sûr qu'on voit pas mes notes <rire> Je cadre. Vas-y. Vas tu cadres haut. Ben je cadre haut. Tu cadres haut. Très bien. Bien. Bien, bonjour à tous euh, et euh, merci euh, d'être présents, euh, vous, euh, ici. Euh, du coup... Évidemment, une journée qui s'est axée sur la communication, euh, comment utiliser ces nouveaux outils, comment ne pas se déconnecter euh, face à l'hyperconnectisation euh, et l'hypersocialisation du jeune. Euh, ne pas... Et tu m'avais... Tu t'endors, non, ah non excuse-moi, c'est pas voilà. vas-y. Tu m'avais dit voilà. qu'il fallait être priorité au Merci format cours. Merci à eux. Euh, voilà, il est... <rire> Il est 10h30, on va donc démarrer nos ateliers de 9h30. <rire> euh, donc vous allez vous répartir par atelier, donc tout le monde ne reste pas là, hein, vous allez suivre les gilets, euh, les gilets orange. Vous avez des ateliers, etc. Euh, bon atelier, de toute façon on se retrouve euh, à tout à l'heure sur l'horaire de midi euh, pour, euh, pour déjeuner. À tout à l'heure. Voilà. Il y en a un qui restent dans cette salle hein, pour la ça conférence. Voilà. Ça veut dire qu'on se sépare alors On se sépare, je, je te souhaite bonne chance. Enfin, c est, c est où, voilà. je ne sais pas où on va là. Je ne sais pas non plus. Moi je crois que je reste là. Moi. Ah ouais Ouais. Tu restes ici Ouais. Mais c'est chauffé, je crois, dit Ouais, j'ai du ouais. euh, On essaiera de se faire des petits topos. alors, petits vite fait, sur les... On se, ouais. on se croise, ouais. croise voilà. toutes les 45 minutes, on essaye de se dire un peu ce que... Bon, ben bah, installez-vous, installez-vous. Euh, alors, ce qui serait bien, c'est qu'on mette, voilà, les sièges comme ça, qu'on fasse un... Voilà, très bien. Installez-vous, installez-vous. Euh, alors, je vais commencer par vous mettre quelques petites vidéos, euh, pour ah. vous mettre dans le... C'est une journée sur... Sur le... Alors, ah, sur là, journée sur le numérique, hein, je crois. Il n'y a pas de son vous avez... il a... Je vais peut-être aller voir s'il y a des enceintes euh, au café dans. fac. Ou alors, on va passer sur autre chose, on va poser des, des questions. Est-ce que vous avez des questions euh, Alors, quand je dis question, euh, il ne faut pas qu'il y ait une affirmation dissimulée dans cette question, hein, on s'entend donc on va prendre, et puis après on va en discuter ensemble. D'accord. Alors c'est ouais. normal qu'il y ait un petit temps, comme ça. Ah, ouais. <rire> et à un moment on va se lancer. Bon, moi je vais m'occuper de l'ordinateur en attendant... Voilà, avant de répondre directement à la question du développement de l'esprit critique, puisque ce serait trop simple d'aller droit au but. J'aimerais... J'aimerais qu'on revienne au contexte qui est à l'origine de la migration de l'ensemble de ces personnes qui, au départ, n'auraient sans doute pas eu un faisceau de conséquences qui aurait généré euh, l'émergence d'un embryon de connaissance. Comme le disait de toute façon Alain Touraine, le sociologue, la connaissance de l'autre est sans doute la clé du démarrage, de la prise en cause de l'absence des autoprogrammations. Alors, je vais m'arrêter sur autoprogrammation, même si je sais que 95% de la salle connaît le terme. Coucou. C'est chouette, mais je comprends rien. Je ne je sais pas vous mais moi j'ai pris un sacré coup sur la tête euh, j'ai appris que Facebook c'était un réseau pour les vieux ouais bah ça je me l'avais dit moi je l'utilise pas c'est parce que j'avais anticipé le coup tu vois ce qui est ce qui est ce qui est con je me dis parce que parce qu'en fait qu'il nous faudrait pour, pour arriver à comprendre le jeune tu vois c'est d'en croiser c'est d'en voir tu vois ils auraient trouvé un lieu avec vous y aurait des jeunes ou... on aurait pu euh... attends on peut, on on vois, peut aller que... dans un endroit moins bruyant parce que ça crie là derrière ouais, je sais. et je tu veux sais veux... qu'alors... alors, euh, alors euh... <rire> moi j'arrive d'un truc euh, nous on a on a, on a... International, on a voyagé. On était ah. avec une nana qui était au Caire. Okay. Ah, super On comprenait pas parce qu'elle avait sa bouche qui parlait, mais, mais pff, 25 minutes après le son, enfin ah. il y avait un... C'est le décalage ah. en ah. Mais euh, Mais par contre, en Guinée, ils font des trucs super. Ah ouais, c'est super. En Guinée, ah, ouais, c'est super. Génial. Tu vois, en Guinée, ça marche. Oui, mais ah, ah, c'est... Moi, déjà, en arrivant, euh, c'est pour ça que j'étais en retard, j'étais un tout petit peu en retard, c'est que je suis tombé sur un, un grand black, il m'a pris dans ses bras pendant 25 minutes et a dit J'ai envie de partager avec vous la fraternité africaine, ça va être comme ça. Putain, ça, c'est chouette, Ouais, tu vois. La web, ça, c'est chouette. Ouais, et vraiment, ils font des trucs super. Ouais. Et tu vois, même moi qui étais un peu sur les pattes arrière pour venir, oui. et bah, ben, du coup, je suis content. Ah ben oui, mais c'est bien, mais c'est dommage qu'on tourne pas, parce que moi je suis rentré dans un groupe où euh, j'avais pas vraiment compris où j'étais et à un moment j'ai cité l'ogographie, je me suis fait plaquer au sol, c'était la BAF. La brigade anti-fake news. Ah merde. Ah, Donc oui. ils m'ont fait une clé de bras, j'aurais expliqué que j'avais pas entendu le début et après on a pu discuter, mais c'est vachement bien la BAF. Ouais. Comme on a fait une pause d'1h45, on peut peut-être aller manger directement. Vrai. Ah oui. Ah, ouais. ouais. euh, mon ticket repas, mon ticket -Repas. repas. Normalement c'est là-dedans. C'est ici là. Dans l'enveloppe. Hop, Inventez ah. Vous pouvez me le donner vraiment Parce qu'en fait, je le donne au fond de la queue, tout le monde n'a pas de ticket, comme ça, ça... C'est parce qu'en fait, comme on a, accueilli des... on a accueilli des migrants, on en profite pour les faire bouffer à l'œil, ou... On a le tampon de Johanna Roland qui nous dit que c'est OK. Donc, à partir de là, ouais. Attendez, je vais vous donner un plateau. Ah, merci je voulais juste savoir, est-ce que vous pourriez me, me rendre euh, l'amabilité que je vous ai donnée tout à l'heure Ah mais je euh, Non, on m'a dit, on, moi, alors moi on m'a dit clairement, ce matin, euh, vous leur donnez l'amabilité, ils vont vous la rendre. Alors, moi je suis désolée, euh, on m'a donné un sac, j'ai eu que ça, euh, moi je suis désolée. Enfin, il y a un moment donné, je veux bien faire des efforts, euh, voilà. Donc on fait comment Mais rendez-vous. Oui. Non, il faut que je demande à mon responsable si je peux, parce que moi je suis en service civique et je ne peux pas prendre... Sérieux quoi en attendant, on me prenait des qualités street. Street. street. Je sais pas. Il y a des qualités street. On est vu sur des plateaux, des qualités street. J'aime pas les bleus, moi. ni à la fraise. Les ateliers de la famille. Et donc, on marque nos idées sur la feuille de paperboard, c'est ça D'accord. Ok. On partage entre nous. Euh... Ok. Les idées qu'on a. Euh... Ok. Des idées pratiques, des outils. D'accord. Non, parce que pour l'instant, comme c'était pas encore très pratique et très outil, c'est si... d'accord. Mais nous, on partage nos outils. Ok. Euh, qui démarre du coup <rire> euh, Ouais, bah, je vais, je vais, je vais démarrer. Euh, bah c'est vrai que non, mais nous, c'est pareil. On a affaire à des jeunes qui euh, euh, et c'est à, à notre plus grand, à notre plus grand regret, Ils sont dans une, une une digitalisation complète de leur rapport aux autres. L'autre fois, c'est simple, il y a eu une bagarre, et c'est du véridique. Il y a eu une bagarre, et le premier réflexe des jeunes, c'est même pas d'intervenir, c'est de filmer. De snapper. Et je ris pas. Les jeunes, ils snappent. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, « Les mecs, il faut, faut, faut pré pré prévenir les secours, ou faites quelque chose, ou partez si c'est un risque. » Mais les gens ne se rendent même pas compte, ils filment. quoi. Ouais. Snapper. <rire> Oui, enfin, ça veut dire euh, filmer avec son, filmer avec son, avec son téléphone. Quoi. Donc voilà, j'ai même pas de, j'ai même pas de. Bon, c'est bon, de... j'ai retrouvé des enceintes. <rire> euh... Ah, bah, mais là, pour le coup, on va être un peu, on va être un peu serré. Euh... Bon, et ben, bah, écoutez, euh, bonne journée, hein, euh, merci, merci à tous. Voilà. Euh, bon, ben là, mais... euh, Madame, euh, Madame Baro, Bureau, Bureau, Bureau, Bureau. Bureau. Bureau. Euh, je devais choisir euh, un dessin pour finir. J'en ai pris huit. Personnellement, je fais ce que je veux. Ça s'est bien passé. Moi, je suis, hyper, euh, je suis hyper content. Vraiment. Ouais. Tu moi, vois je, Vous connaissez un bon ostéo ouais. Ouais. À cause de la. Ouais, non, mais parce que je me suis inscrit sur Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook et j'ai une entorse euh... du pouce. <rire> non, mais tu vois, moi qui étais sur les pattes arrières, qui voulait pas venir, parce que je disais, tu vois, j'avais déjà fait les, les autres biennales, quelques-unes. Bon, et puis les autres fois, tu vois, tu arrivais, euh, c'était sympa, tu avais un accueil café, euh, tu rencontres des gens, tu fais des conférences, tu participes pas des trucs, tu échanges. Mais tu vois, c'était assez, c'était assez théorique, quoi. Et tu revenais, tu n'avais pas forcément des outils clés en main, tu n'avais pas forcément des méthodes. Alors que là, mais là c'était sympa, sympa. Tu vois, Moi, je suis, ouais. a... suis revenu avec une bonne crève. Ouais. Que... Ouais. j'ai noté plein de, noté plein de choses. Tu vois, j'ai appris un truc qui est hyper important. C'est un témoignage de, de, de, qui a été rapporté d'un jeune qui a dit ça. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça absolument génial qui disait. Je savais que j'étais arrivé au Monde, mais je ne lui avais pas été présenté. Mmh. Et je trouve ça hyper beau. Oh, c'est beau. beau. Et tu vois, moi j'ai compris une chose, c'est que je savais que j'étais arrivé au Monde, mais que j'ai pas de smartphone, et il faut que j'aille en acheter un. Ah, et ben voilà ah Bonne idée.